Oh. Les femmes ont généralement besoin d'environ 15 minutes pour avoir un orgasme. Contrairement aux hommes qui n'ont besoin que de 3 à 5 minutes. Les femmes rousses ont plus de chances d'avoir des rapports sexuels, elles ont plus souvent de relations sexuelles que les autres femmes. La vitesse maximale à laquelle les sensations érotiques passent de la peau au cerveau est de 230 km par heure. Si une femme aime vraiment un homme, elle essaiera avec désinvolture de s'asseoir plus près de lui. Avoir des relations sexuelles trois fois par semaine vous fera vous sentir 4 à 7 ans plus jeune. Environ 5% des hommes dans le monde ont deux pénis fonctionnels, voire même trois pénis. Un grand pourcentage de parents célibataires préfèrent sortir avec d'autres parents célibataires. Plus de 50% de tous les célibataires aux États-Unis n'ont pas eu de rendez-vous depuis plus de deux ans. La recherche a montré que les femmes de plus de 30 ans préférait avoir des relations sexuelles à quatre pattes, avec le cul bien remonté. Une recherche publiée par le journal de médecine garantit que 7 minutes suffisent pour avoir une relation sexuelle satisfaisante. Les femmes mettent beaucoup plus de temps à s'exciter en regardant des vidéos. Selon certains experts, pendant les rapports sexuels, vous pouvez brûler jusqu'à 300 calories, ou plus selon l'intensité de la séance. Les Français déliquaient le pré-orgasme comme une petite mort et l'après-orgasme comme le vide total. Les femmes peuvent avoir un orgasme dans leurs rêves tout comme les hommes. Si une femme montre des changements pendant les rapports sexuels est un signe qu'elle est excitée, ce changement est produit par la libération de l'adrénaline. Utiliser des sextois ou meilleurs jouets sexuels peut aider les couples à sortir de la routine, ceux-ci sont devenus les alliés des couples. Pour innover au lit, les femmes aiment être embrassées sur le cou et aussi au cul car plus de 97% d'entre elles ont évalué ces régions intéressement érotiques. Avec l'excitation le corps augmente le pH acide du canal urétral pour créer une pénétration plus une facilité. Chez la plupart des femmes, le sein gauche est plus gros que celui de droite. Commentez les vidéos. Partagez avec vos amis. Aimez la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne. Proposez-nous des sujets. Envoyez des commentaires.